mambo vipi mpenzi wa mpira mambo vipi mpenzi wa kandanda kutoka hapa Tanzania pamoja na pia kidunia kwa jumla karibu tena katika chaneli ya vivim online chaneli ambayo inao kuja uchambuzi baada ya mechi kuisha leo tumakuja kuichambua mechi kati ya simba na yanga watani wa jadi hawa matokeo yao yametoka 0 si Kwa si <laughs> Ewane, usachi kubwenyeza nilu wa bonyeza mwenyeza fpia, usachi kubwenyeza kialama cha kingeli kita tokea. Eh, ewane, ini vivi online na sasa tuko online kwa ajili ya kuichambua kati ya watani wajadi. Mechambu wile uchezwa leo tale kumi na moja, mwezi wa kumi na mbili, tukendelea kufunga mwaka kabisa simbo lilikuwa joto sana katiezi mechi mbili of course kwa mimi hizo mechi kati ya simba na yanga zikikutana da kiufupi yani huaga na kosa la kabisa yanajua kabisa kwamba Papa hapo mechi hizi ni tali sana of course tumeona matokeo yametoka bila bila walofurahia mbao ambao hawajapendezewa pia na matokeo of course ambao hawajapendezewa zaidi ni wale wa wangu wale wa kubeti nimani <laughs> kwamba wengi sana wa lobeti kila mmoja alimpa timu yake anayoiamini mwingine alimpa simba mwingine alimpa yanga ila ambao walioweka draw ni wakutafuta sana et on a fait foot torchon, simba na yanga. kama hivyo eh, bila kwa bila eh, watani wajadi wana <gulose> ni hatari sana eh, walisema kwamba utajua ujui sasa na sasa hivi watanzania wote tumejua kwamba mechi Mitoka bila kwa bila eh, mimi sina maneno mengi sana ila tuna kesho tuone kati ya mtibwa sugar zidi ya biashara mechi hiyo itapigwa sakumi mechi ya sugar zidi ya biashara basi mechi hiyo itakapoisha tutakuletea matokeo yake hapa kupitia vivimu online kitu cha msingi sana usiyeche kubonyeza neno subscribe na pia uchambuzi wa mtibwa sugar pamoja na biashara mechi hiyo kichezwa tutakuletea hapa kama ile tulivyokuletea hii ya Simba na Yanga kutoka bila bila na pia tukisubiria time ya saa moja hivi kamili tutamcheki Azam FC z Kageli la Sugar, la mettue au kisha tout à coup le tirapa pour Chambouzi. Pour moi au fongo, quand on me trouve bilabila bas à coup le tirapa. Kito chamsingi sana, c'est du coup les na ku kana si vivim online kila atua na kila dakika. Kito msingi sana, tout fatelier copetia Facebook, tout on a participé à kama vivim online na pia. Instagram tunapatikana kama vivimo online TikTok pia usisahau tunapatikana kama vivimo online pia Twitter tunapatikana kama Vivim Online YouTube Pia. Vous êtes na Vous êtes Vous sana sur le site. Vous êtes Vous kucheza Basi le site. Vous Tutakuletea hapa Kama site. Vous êtes sur Vous êtes Vous êtes sur le site. Vous êtes sur Vous êtes Vous na juo, tu F.C. Pamoja na kagela sugar. Ah, Ini Vivim. <laughs> Unuzuka malizia online.